Voyons maintenant comment obtenir plus de vues, plus de trafic et d'abonnés à travers un exemple très concret. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur ma propre chaîne YouTube, j'ai classé mes vidéos et j'ai vu celle qui était le plus vue. Celle-ci, comment créer un blog WordPress, est non seulement l'une des plus vue, mais c'est celle une des celles qui m'a rapporté le plus d'argent, des milliers et des milliers d'euros en affiliation, puisque je fais la promotion d'un hébergeur ici. Alors, on va décortiquer cette vidéo et juste en la décortiquant, je vais vous montrer ce qui a fait le succès de cette vidéo et comment vous pouvez reproduire vous aussi cette vidéo. Donc, tout d'abord, il va falloir trouver une thématique que les gens cherchent. Donc, tout dépend de votre euh, schéma de votre niche évidemment moi si par exemple je me dis intuitivement je veux aider les gens à créer un blog bah je tape créer un blog et vous voyez là il y a des suggestions et ça c'est le moyen le plus simple que je peux vous proposer de d'avoir des idées donc là je vois créer un blog wordpress bah c'est pour ça que j'ai mis créer un blog wordpress dans cet ordre là dans le titre ok si par exemple vous tapez tuto maquillage vous allez voir qu'il y a des suggestions aussi. Si vous tapez certaines thématiques comme euh, des, euh, par exemple, décoration, vous allez voir que si vous faites dans la décoration d'intérieur, il y a des suggestions. Donc tout d'abord, allez vers des mots qui sont le plus recherchés et cette méthode est l'une des plus simples et des plus accessibles. Une fois que vous avez fait ça dans votre titre, vous mettez bien un titre relativement court avec votre mot-clé et puis il va falloir mettre une description. Plus vous avez de mots ici avec la répétition de vos mots-clés, blog, blog, blog, Wordpress, ok euh, tout ça, c'est des règles de SEO. Plus vous mettez de mots comme ça, plus YouTube appréciera. C'est comme pour les articles de blog, donc essayez de faire un résumé comme ça de 5-6 paragraphes avec les mots-clés les plus pertinents. Euh, ici, vous pouvez mettre la liste des mots-clés, ok Vous pouvez mettre des mots-clés et vous reprenez les mots-clés qu'on a eu tout à l'heure quand j'ai tapé « Créer un blog » et donc vous balancez tous les mots-clés ici, vous avez une certaine limite. Moi, je vais jusqu'à parfois mettre des noms de chaînes de mes concurrents pour que YouTube, quand il euh, y a des gens qui regardent la chaîne de mes concurrents, ils se disent « bah Tiens, cette vidéo-là de Lingensia euh, a eu un tag de ce concurrent, donc on va suggérer la vidéo de Lingen dans, sur la colonne de droite, par exemple. Okay » Ok euh, Donc, en gros, mettez des mots-clés ici. Chose très importante, mettez une vignette personnalisée, ça vous ne pourrez pas le faire au début quand votre chaîne est au tout début, mais dès que vous pourrez le faire, mettez une image euh, personnalisée. Évidemment, j'ai envie de vous encourager à faire des vidéos de plus en plus qualitatives avec du meilleur matériel, euh, un mini montage, etc. Mais ce n'est pas obligé, cette vidéo, c'est rien d'autre que moi qui enregistre mon écran. Okay, je mets un petit effet ou je mets un compte à rebours qui tourne pour leur dire que euh, vous verrez en moins de 10 minutes, je peux créer un blog. Mais vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là, vous faites très simple. Alors, vous voyez certainement vous posez peut-être cette question, ces questions qu'est-ce que c'est que ces trucs-là Vous n'avez pas la même chose, le FB, là, le TB, tout ça. Et en fait, c'est un outil que vous pouvez utiliser, ça s'appelle TubeBuddy. Vous avez un, hein, la même chose, mais en plus cher, c'est VidIQ. C'est des outils en anglais, un peu plus complexes, Donc, je ne vais pas les présenter ici, mais une fois que vous les installez, ça va vous aider à trouver des suggestions euh, de mots euh, clés. Vous voyez ici il y a des suggestions de mots que je pourrais ajouter comme ça en un clic. Voilà. Mais là, je ne peux pas, sinon je vais dépasser ma limite. Par exemple, je peux enlever ça et faire WordPress français. Je supprime. Bah, je ne préfère pas supprimer parce que, allez, cours WordPress. Vous voyez, j'enregistre. Donc, si vous mettez déjà tout ça en application, c'est énorme, énorme, énorme. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'abonnés, c'est le même principe. Hein. Plus vous avez de vidéos de qualité et qui attirent du trafic, plus vous aurez d'abonnés. La grande différence, c'est que à la fin de vos vidéos, même au début de vos vidéos, encouragez les gens à liker et à s'abonner euh, à votre chaîne oralement euh, ou à travers un écran. Ok, Vraiment, dites-leur inscrivez-vous, ça, c'est très important. Enfin, un élément euh, très important aussi, c'est les commentaires. Plus vous avez des commentaires, plus c'est un signal pour YouTube qui va se dire, bah, cette chaîne est forcément bien vu tous les commentaires qu'il y a. Donc, si cette chaîne est bien, je vais euh, pousser cette euh, vidéo dans les recherches, quand quelqu'un tapera « Créer un blog WordPress », si ma vidéo a eu 40 commentaires et les autres ont eu que 10 commentaires, euh, YouTube va savoir que ma vidéo est meilleure. Mais ne vous arrêtez pas là. Quand les gens commentent, répondez. Prenez le temps de répondre. Vous voyez là, parfois j'ai répondu, parfois j'ai pas répondu. Donc, plus vous répondez, plus vous ferez de euh, texte. Ça vous permettra d'avoir des mots-clés aussi et plus Google va se dire que cette vidéo est qualitative. Donc si vous appliquez rien que ça, vous allez, vous avez appliqué 80% de tout ce qu'il faut faire pour avoir des vidéos les plus vues, les plus visibles possibles et avoir le plus d'abonnés. Ceci étant dit, j'aimerais vraiment encore une fois conclure sur la chose suivante, créer des vidéos donc, si je peux vous encourager à créer une vidéo par semaine minimum, au bout de 10, 20, 30 vidéos, vous allez avoir de plus en plus de vues. voyez, moi, je suis à presque 600 euh, vidéos. L'idée, c'est de créer un maximum de vidéos. Pourquoi Pour la simple raison que c'est une histoire de confiance. Plus vous avez de vidéos qualitatives, plus YouTube va vous recommander par ailleurs, vous pouvez mettre la même vidéo sur ma chaîne YouTube ou la même, exactement la même vidéo sur une toute nouvelle chaîne. Ce ne sera pas le même effet parce que Google a déjà confiance en moi. YouTube a déjà confiance en moi, donc ma vidéo sera plus visible qu'un autre. Et pour ça, vous pouvez atteindre le même résultat. Il faut gagner la confiance de YouTube en publiant un maximum de vidéos possibles.